Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je suis français, je suis né dans le sud de la France, à Nîmes, et je suis professeur.